Ouais, je bien ou quoi Tranquille ou quoi ouais, ouais, ouais, tranquille. Comme vous avez pu le constater, ce soir, il y a eu des matchs pour les qualifications de la Coupe du Monde. C'était une guerre absolument footballistique. À côté de ça, il y avait un match. Franchement, on va pas se mentir. C'était un match amical. Mais bon, le match amical, franchement, il, a, il était du niveau du match des barrages de qualification de, de, de Coupe du Monde. Hein. Tu te rends compte Les Ivoiriens ont joué contre l'équipe de France. Championne actuelle du monde. Et ils ont mené 1-0. Oh là là, comment ça devait danser comme du n'importe quoi à Bidjan. Tout le monde croyait que voilà, ça y est, c'était fini. Les Ivoiriens allaient commencer, à les allaient commencer à faire des sons en disant que ça y est, la Côte d'Ivoire est championne du monde parce qu'ils ont battu l'équipe de France. Hein Mais qu'est-ce qui s'est passé Vous étiez trop contents. Vous vous êtes fait rattraper bien comme il faut. L'équipe de France a serré la vis. Et ensuite, malheureusement, vous avez perdu le match. Franchement, je suis étonné du niveau de la Côte d'Ivoire ce soir. Vous avez un niveau de classe mondiale. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous, vous choisissez vos matchs. Hein Donc, il y a des matchs où vous dites, bon là, on va jouer sérieusement. Et il y a d'autres matchs où vous dites, là, on peut danser. On peut envoyer les derniers pas de Godo Godo. On peut envoyer les derniers pas de coupé décalé, de moto-moto, de, de, de, de pancaca, de zropoto, de tout, les Mapuka. Hein? Parce que là, ce soir-là, le match que vous avez fait, là, si vous jouiez, si vous avez joué comme ça en Coupe d'Afrique des Nations, je ne sais pas qui pouvait vous battre. Hein? Oh là là, Nicolas Pépé, tu as vu comment tu as fait danser les deux frères Hernandez pendant toute la soirée? Hein? Même eux, ils ne savaient pas c'est qui qui était né en premier là ce soir. Bon, c'est qui le grand frère Non, c'est toi. Non, c'est moi. Oh là là, tu leur as fait danser comme du grand n'importe quoi. Serge c'est toi la force. Franchement, vous avez perdu la Côte d'Ivoire, mais vous avez fait un très très bon match. C'est dommage que vous n'ayez pas eu la chance de pouvoir participer au barrage de la Coupe du Monde. C'est dommage que ça va faire la deuxième fois que vous jouez pas la Coupe du Monde, comme l'Italie. Tu entends ce que je te dis Ça veut dire que vous, les Ivoiriens, vous êtes comme les, les Italiens et comme les Russes. Vous avez décidé de boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Peut-être par souci euh, d'étiquiter. De, de, de, je ne sais pas comment. Ouais, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais en tout cas, franchement, je suis content du match que je viens de voir. Après, il y a eu le match aussi entre l'Égypte et le Sénégal. On ne va pas se mentir. L'Égypte a gagné, mais c'est pas grave pour les Sénégalais. Parce que c'était un match en Égypte. il n'y a eu que 1-0. Ça veut dire que les Égyptiens, ils vont venir au Sénégal dans le stade rempli dégoulinant de tous les Sénégalais, de tous les gores et les Djiguen. J'ai compris qu'il ne fallait pas dire gore Voilà. Donc en tout cas, cette défaite, c'est pas trop grave pour vous les Sénégalais. Il va falloir montrer les crocs. Hein il ne va falloir pas jouer au chat. Hein. Il va falloir montrer les crocs et montrer que vous êtes des lions, pas des miaou, tu comprends Vous faites... C'est ça qu'il faut faire. En tout cas, euh, là, on a pu voir que les Ivoiriens, ils sont pas allés jusqu'à Marseille pour faire du coupé décalé ou pour faire du mapouka. Ils sont allés jouer sérieusement. Ils sont allés montrer à la France que, eux, ils gèrent le franc CFA, mais nous, on sait jouer au foot. Tu as compris Parce que les Français, ils ont eu peur. Hein ils ont dit, eh, mais non, on ne peut pas gagner contre ceux à qui on fabrique l'argent. On peut pas gagner contre eux, on peut pas perdre contre eux, on peut pas perdre contre une équipe. C'est nous qui fabriquons leur argent, parce que la France fabrique le franc CFA. Si la, la Côte d'Ivoire battait l'équipe de France aujourd'hui, peut-être que maintenant, ça allait être la Côte d'Ivoire qui allait fabriquer l'argent de, de la France. <rire>